Voilà. Alors, pour montrer qu'on est tous mathématiciens, on va faire faire un puzzle. Il s'agit de faire une pyramide en utilisant juste ces deux pièces-là. Vous le connaissez Vous l'avez déjà fait Non, sans mentir. Alors, je lui donne et puis je vais le laisser chercher un peu. Et après, en fonction de ce qu'il trouve ou de ce qu'il trouve pas, je peux l'aider. il voilà. faut faire une pyramide. Donc, il faut faire une pyramide avec juste ces deux pièces-là qui sont identiques. Et puis, en fait, il y a très peu de façons de l'assembler. Mais la seule manière qui marche, c'est celle à laquelle on ne pense pas. C'est un peu comme les jeux avec des allumettes où il faut faire... C'est ça, c'est ce qu'on appelle en physique, par exemple, les expériences contre-intuitives. C'est contre notre intuition. Et du coup, finalement, alors c'est pas ça la pyramide, donc si on veut résoudre ça, en fait, il ne faut pas faire de la géométrie, il faut faire de la logique. Donc je vais l'aider un peu, logiquement. D'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire les, les formes qui constituent ce puzzle Triangle Alors il y a un triangle, il y a deux triangles équilatéraux, il y a quoi Un trapèze, un, carré, un trapèze, et puis un carré. Un carré. Donc logiquement, qu'est-ce qu'on peut assembler On va essayer d'assembler les trapèzes. Alors, ici, on va essayer d'assembler les trapèzes. Il n'y a qu'une seule manière de les assembler, elles ne fonctionnent pas. On a un tumulus, C'est pas vraiment une pyramide. C'est pas une pyramide. <rire> on peut assembler les triangles maintenant, pourquoi Alors les triangles, là, il y a trois positions. La première ne fonctionne pas, on fait une petite rotation. Voilà, ça, ça marche pas non plus, Et il en reste une. Et ça marche pas non plus. Donc logiquement, on a fait le trapèze, les triangles, il reste les carrés. Les carrés. Alors essayons les carrés, ça marche pas, mais il y a une position avec les carrés où ça marche. Celle à laquelle on pense jamais. Alors remettez les carrés en place, mais il faut faire juste une petite rotation. Voilà, je suis mathématicien. Et vous êtes mathématicien, c'est réussi la preuve vivante. Super.